Salut bande de sérivoires et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lexique. Aujourd'hui on va s'intéresser à deux expressions utilisées sur les tournages, le single camera et le multicaméra. Le single camera ou caméra unique en français est une méthode de tournage héritée du cinéma hollywoodien classique des années 1910. Dans cette configuration, chacun des différents plans et angles de caméra est pris en utilisant la même caméra ou plusieurs caméras pointées dans une même direction qui sont déplacées et réinitialisées pour obtenir chaque prise de vue ou nouvel angle. Si dans une même scène on doit avoir un plan sur le personnage A et un plan sur le personnage B, le réalisateur pointera d'abord la caméra vers A et tournera une partie ou la totalité de la scène sous cet angle, puis déplacera la caméra pour qu'elle pointe vers B et refera la scène à travers cet angle. Des choix peuvent alors être faits pendant le montage pour savoir quel plan utiliser à chaque fois. Cela permet également de supprimer des parties de la scène si on estime que la scène est trop longue. Dans la pratique, on utilise parfois deux caméras prenant le même angle, l'un pour capturer un plan moyen et l'autre un gros plan pendant la même prise. En revanche, une configuration multicaméra se compose de plusieurs caméras agencées pour capturer simultanément tous les différents angles de la scène, et l'ensemble doit être éclairé pour s'adapter à toutes les configurations de caméras simultanément. La production multicaméra se traduit généralement par un tournage plus rapide mais moins polyvalent, tandis que la configuration en single caméra prend plus de temps mais donne aux réalisateurs plus de contrôle sur chaque prise de vue. Contrairement aux producteurs de films qui optent presque toujours pour la prise de vue avec une seule caméra, les producteurs de télévision doivent prendre des décisions distinctes pour filmer en mode single caméra ou multicaméra. Le single camera est principalement réservé au drama. Les sitcoms, les talk shows, les jeux télévisés, la plupart des télé-réalités et des comédies utilisent plus fréquemment la configuration à caméra multiple. La prise de vue avec plusieurs caméras est le seul moyen pour un ensemble d'acteurs présentant une seule performance devant un public en direct d'être enregistré sous plusieurs angles. La technique multi-caméra, qui est moins chère et prend moins de temps de production, est également utilisée pour les comédies axées sur le dialogue. Il peut être jugé préférable d'utiliser la technique single caméra en particulier si des angles de caméra et des mouvements spécifiques pour un style visuel semblable à un long métrage sont considérés comme essentiels au succès de la production et si des effets visuels doivent être fréquemment utilisés. Bien que le multicaméra ait été la norme pour les sitcoms américaines dans les années 1950 à commencer par I Love Lucy, les années 60 ont vu d'énormes techniques accrues dans les comédies de situation qui ont fini par avoir plus de personnages et ont utilisé un plus grand nombre de lieux différents dans les épisodes. Plusieurs séries comiques de l'époque utilisaient également les techniques du long-métrage. A cette fin, de nombreuses comédies de cette période, dont levy to Beaver, Mr. Ed, The Andy Griffith Show, My Three Sons, The Adam's Family, The Monsters, Bewitched, I Dream of Genie, Gilligan's Island, Get Smart, August Heroes, Family Affair et The Brady Bunch ont utilisé la technique du single-camera. En plus de donner aux séries un style de long-métrage, cette technique était mieux adaptée aux effets visuels fréquemment utilisés dans ces séries, tels que les apparitions et disparitions magiques, et les sosies doubles dans lesquelles les acteurs réguliers jouaient un double rôle. Ces effets ont été créés à l'aide de techniques de montage et d'impression optique et auraient été difficiles si les séries étaient tournées à l'aide d'une configuration multicaméra. Dans le cas de Get Smart, la technique single caméra a également permis à la série de présenter des séquences de combat et d'action avec un montage très rythmé rappelant les dramas d'espionnage qu'elle parodiait. Les comédies en single caméra étaient également répandues au début des années 1970. Avec ses nombreux personnages, ses emplacements variés et son ton série-comique, la série télévisée MASH a été tournée en utilisant un style single caméra. Happy Days a débuté en 1974 en tant que série tournée en single caméra, avant de passer à la configuration multicaméra lors de sa deuxième saison. Cependant, le succès de All In The Family, qui a été tourné avec plusieurs caméras en direct devant un public de studio, et les productions de sitcoms ultérieures de Norman Lear ont conduit à un regain d'intérêt de la part des producteurs de sitcoms pour le multicaméra. À la fin des années 70, la plupart des sitcoms utilisaient à nouveau le format multicaméra. Au milieu des années 70, avec les comédies de situation populaire, le style de prise de vue multicaméra pour les sitcoms en vint à dominer et continuera de le faire dans les années 80 et 90, bien que le format single caméra soit toujours vu dans des séries classées comme comédie dramatique ou drama. Dans les années 2000, la télévision a connu une recrudescence de l'utilisation du single caméra dans les sitcoms comme Malcolm in the Middle, Curb Your Enthusiasm, The Office ou encore Scrubs. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et si vous voulez que j'explique un terme en particulier, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine